Une fois connecté à Shercan, vous cliquez sur la brique Moodle. Elle vous donne accès à tous vos cours et vous cliquez sur le cours d'Histoire-Géographie. Sur la barre du haut, vous avez les différentes leçons disponibles qui sont accessibles par simple clic. Si l'on clique sur un onglet, on obtient alors le plan de travail interactif de la leçon. Sur ce plan de travail, chaque petite pastille permet d'accéder à une activité. Vous disposez également d'un onglet boîte à outils qui renferme différentes vidéos qui vous permettront d'utiliser ce cours. Vous disposez également d'un onglet méthode dans lequel vous pourrez retrouver différentes fiches de méthodes qui pourront vous aider pour faire les activités. Et vous disposez enfin d'un onglet balise qui nous permettra de travailler les compétences tout au long de l'année.